Salut tout le monde, content d'être avec vous. Merci aux fidèles abonnés toujours présents. Un pouce toujours apprécié. Et pour ceux qui sont nouveaux, abonnez-vous. Plus de 600 vidéos sur la chaîne de Winman. Plus de 600 vidéos. Deux lumières de la marque Vipar Spectra. Oui, je le répète, Vipar Spectra. Le modèle XS 2000 et la P. 2000. La P2000, un peu plus ancienne, avec des, euh, des drivers ou des lumières LED, peut-être un peu moins connues, mais tout aussi performantes que le nouveau modèle le XS2000. Les deux modèles, on peut jouer avec le, on peut en anglais, dimer, dimmer, je ne sais pas trop, euh, ce qui peut faire nous, ce qui peut. Nous faire économiser des sous avec l'électricité si on se fie au PPFD. Donc, euh, mes plans vont bien. Ils ont repris le dessus. Et puis, à la prochaine gros, on va les changer de peau dans les 5 gallons. Euh, ils l'ont pas eu facile, OK? Ils l'ont pas eu facile. Vous savez, j'ai eu des trips. Comment j'ai fait pour enlever les trips? J'ai rien fait j'ai rien fait, les plants étaient vraiment vraiment petits euh, écoutez j'ai tellement enlevé, enlevé de feuilles à ce plan là il y a eu tellement de misère à, à reprendre le dessus j'avais euh, commencé en mettant ma lumière à 800 PPFD euh, Winman ne connaissait pas le PPFD 800 là pour des petits petits petits plants. pour la croissance, c'est beaucoup trop élevé donc, on est présentement à 500, entre 500 et 600, je pense. Euh, je ne voudrais pas me tromper, je ne voudrais pas me tromper. Je pense que je suis à l'entour de 500, entre 500 et 600 PPFD présentement. Je suis entre 500 et 600, mais je sais pas si je suis proche du 500 ou 550, OK? Bon. Ce plan-là a eu beaucoup de difficultés. J'ai enlevé des feuilles, enlevé des feuilles. Euh, à un moment donné, il faut que tu arrêtes d'en enlever. Là, Il y avait vraiment besoin de ces feuilles pour euh, capter la lumière. Ce plan-là, ici aussi, a eu des difficultés. On n'a pas beaucoup parlé. J'en ai peut-être même pas jamais parlé. Je l'avais cassé. J'ai mis du euh, ruban adhésif. Puis, euh, il restait en vie. J'ai pas été obligé de perdre la branche. Donc, lui aussi, là, on a souffert beaucoup. Il faut lui qu'il récupère de sa blessure. Euh, lui, dans le fond, ce qui est plat, c'est que lui a été le plus beau toute la groupe. Mon euh, clone Glocky numéro 4. Et puis, en ce moment, euh, pff, ça va pas bien. Ça va pas bien. Euh, cette groupe-là ne va pas super bien à mon goût. Euh, le plan ici dire qu'il va très bien, c'est un clone je crois, oui c'est le pink Kush numéro 4 euh, un clone que j'aurais peut-être même pas dû faire pousser, c'est pas un phénotype euh, incroyable là. je, je l'ai utilisé parce qu'on était dans une situation d'urgence, vous savez très bien donc le GMO Animal Cookie ici de Sea. vraiment hâte de voir ce que ça va donner on va tout mettre ça dans ces 5 galons. Ici c'est le doji numéro 1. Euh, beaucoup, beaucoup de difficultés. Un de mes amis fait pousser aussi des doji de Ripper Seed. Et puis euh, a repris le dessus, mais m'a dit qu'il y a eu plusieurs difficultés au début. Ça a été euh, une génétique, là, pas trop évidente. Taux d'humidité, on est inscrit à 46 là, mais euh, quand j'ai ouvert la tente, j'étais à 48. J'ai refait la vidéo, recommencé. Oups, on est de l'autre côté, le zoom. Quand j'ai ouvert la tente, j'étais à 48 là. Euh, il faudrait avoir 50 là, pour être euh, plus sécuritaire. Là. 50, 50, 50, 50, c'est le minimum. C'est le minimum. Donc euh. L'humidificateur, euh, il ne fonctionne plus, je, je l'ai réessayé, euh, il faudrait que je m'en achète un, c'est plus officiel que jamais. Euh, exactement, donc en les transplantant dans, dans un 5 gallons, euh, j'aimerais qu'ils qu redonnent un autre coup là, de, de croissance avant de tourner sans floraison, ils sont vraiment très très petits, euh, mais les branches, les, les troncs sont, sont vraiment trop gros, par rapport, ça c'est mon opinion, c'est mon opinion. Je trouve que les troncs sont quand même... Euh, c'est des petits stylos, là, des, des petits stylos, mais la plante est tellement maganée, tellement petite. Comme je vous dis, cela est bien, cela est bien comparé à l'autre. Euh, ça, ça l'a poussé vraiment ici, là, beaucoup, beaucoup au centre. Beaucoup, beaucoup de petites feuilles. Euh, drôle, drôle de gros. Vraiment, vraiment bizarre de gros. Donc, euh, prochaine vidéo, on va changer ça de plan, là, dans, dans des 5 gallons. En espérant, là, euh, avoir une belle finale. Alright, gang, donc on donne un pouce à la vidéo, on s'abonne pour pouvoir euh, voir la continuité de cette growth de Vipar Spectra, hein, mes deux super lumières, et pour voir aussi les autres vidéos de Winman. Alright, je vous adore. Et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!